Que représente la scapula La scapula, ou bien l'homoplate et dénospère, plat et asymétrique, qui forment avec la clavicule la ceinture scapulaire. Alors, Comme pour toute structure anatomique, on doit connaître la situation et l'orientation de celle-ci. La scapula est située à la face postérieure du riz costal et elle est plaquée contre les côtes. Elle est orientée en mettant vers l'avant sa face antérieure, en bas l'angle le plus aigu, appelé l'angle inférieur, et en dehors le bord le plus épais surmonté par le massif articulaire, ce bord est appelé le bord axillaire et en dedans on a le bord le plus mince qui est tourné vers la colonne vertébrale et c'est pour cela qu'on l'appelle le bord spinal. On passe à la description de la scapula. Alors, c'est un os triangulaire et donc possédant deux faces, une face antérieure et une face postérieure qu'on va décrire par la suite. Il possède aussi Trois bords et trois angles. Les bords sont le bord supérieur, le bord latéral ou axillaire et le bord médial ou spinal. Les angles sont l'angle supérieur, l'angle moyen et l'angle inférieur. On revient aux faces. Alors, la face antérieure est relativement simple. Elle est, liée, elle est principalement occupée par la fosse subscapulaire, contrairement à la face postérieure qui est subdivisée inégalement par l'épine de la scapula. Une fosse supraépineuse accueillant l'origine du muscle supraépineux, une fosse infraépineuse convexe comprenant plusieurs origines musculaires. L'épine de la scapula mérite une description particulière. C'est une large plaque osseuse qui s'étend depuis le col, euh, plutôt, s'étend depuis le bord spinal jusqu'au col de la scapula. Elle se termine latéralement par un grand épaississement dévié vers le haut qu'on appelle l'acromion et qui va s'articuler avec la clavicule formant ainsi l'articulation claviculo-acromiale ou bien acromioclaviculaire. C'est la même chose. L'acromion semble surplomber le massif articulaire comprenant la cavité glénoïde. Alors la surface articulaire visible ici est appelée cavité glénoïde et euh, elle s'articule avec la tête humérale formant ainsi l'articulation scapulo-humérale. La cavité glénoïde est concave, elle représente un segment de sphère creuse de forme ovalaire orientée vers le dehors, l'avant et légèrement vers le haut. On note la présence des fibrocartilages à la périphérie de la cavité glénoïde, c'est bien le larôme, dont le rôle est d'augmenter la concavité de cette cavité. Une autre petite remarque, la scapula présente aussi une excroissance naturelle qu'on appelle la poufise ou bien le processus coracoïde. Ce processus donne insertion à plusieurs muscles stabilisant la scapula. La scapula est en rapport avec le nerf suprascapulaire, l'artère au suprascapulaire, ainsi que l'artère au circonflexe de la scapula. Elle joue un rôle primordial dans le fonctionnement de l'épaule, assurant une base stable pour l'activation de la coiffe des rotateurs. Et elle représente aussi un lien essentiel dans les chaînes cinétiques et cela se fait à travers des mouvements de glissement et de rotation de cette dernière. Et là, je vais essayer de vous laisser avec une petite vidéo illustrant l'anatomie fonctionnelle de cette pièce anatomique, qui est d'ailleurs, comme vous voyez, très importante.